L'histoire d'aujourd'hui nous parle d'une guérison. En effet, Jésus guérissait beaucoup de gens et on parlait de lui partout. C'est pourquoi des foules entières venaient le voir et aussi venaient pour l'écouter. Mais Jésus trouvait la force dans la prière. Il faisait confiance à Dieu son Père. Lisons dans l'évangile selon Luc au chapitre 5, versets 15 et 16.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 Seigneur Jésus, merci parce que tu es Dieu, merci parce que tu as ce pouvoir de guérir, mais surtout tu as le pouvoir de pardonner les péchés. Et nous voulons tous être pardonnés. Nous voulons vivre avec toi dans la joie et dans la paix du cœur. Seigneur bénis-nous, bénis-moi, bénis chaque enfant, et que tu nous aides à te faire confiance comme ce paralytique, à faire confiance à ta parole.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 Pardonner, c'est oublier, pardonner, c'est oublié. ainsi Dieu pardonne nos péchés. Voilà, je vais te lire l'histoire dans l'évangile selon Luc au chapitre 5, versets 17 à 26. Un jour Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis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 et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Notre histoire se termine. Je te dis à bientôt pour une autre histoire. Au revoir.